décidé de chanter auprès des enfants à l'hôpital et auprès de leur famille. On a décidé de faire du chant un, un allié pour que les enfants soient mieux soignés et mieux accueillis dans les structures. Pour favoriser à l'intérieur de l'hôpital des enfants la relation entre l'enfant les familles, les soignants et l'artiste. J'ai décidé finalement que dans la cohérence de mon parcours professionnel, euh, euh, l'art, la culture rejoignaient le social. En tant que soignante, euh, j'ai décidé que chanter, euh, c'était plus facile et pour l'enfant de se faire soigner et moi de les soigner. Ce qu'on a un peu créé à l'époque, c'est le fait euh, que des soignants utilisent une petite partie de leur temps de travail pour aller au chevet des enfants hospitalisés avec cet outil vocal, cet outil musical et avec un artiste. C'est les bébés, euh, c'est les personnes hospitalisées, euh, c'est... Euh, euh, Enfants, adolescents, adultes, c'est les personnes âgées. Des moments privilégiés, soignants, artistes, en direction des enfants, des familles et du personnel. D'aller à la rencontre de publics qui ne vont pas forcément dans des salles de concert ou de… voilà. De plus en plus, lors de nos après-midi de, de concerts-ateliers, euh, dans les couloirs ou dans des services, il euh, y a des soignants, des médecins euh, qui ne font pas partie de notre association, euh, qui nous disent « on n'en peut plus, chantez-nous quelque chose ». Dans cette relation à l'autre, c'est important aussi qu'on qu ait fait rencontrer nos deux mondes, le monde artistique et le monde du secteur de la santé. Voilà. C'est pas évident, c'est pas du tout évident. Il y a quand même de la part de la direction de l'hôpital des enfants trois heures de trois heures de soins, trois heures de leur temps de travail qui sont reconnues comme être consacrés au champ Quand même. Il y avait un échange autre avec les enfants, voilà. Donc euh, j'étais pas simplement infirmière qui venait là euh, pour les piquer et que je pouvais leur apporter autre chose et que l'échange était différent. Euh, il me voyait pas, euh, quand j'arrivais en chantant, il disait pas « Ah, punaise, c'est l'infirmière qui va me piquer !» Non, il disait « Ah, t'as vu, maman, elle chante cette chanson que je connais !» Bon, déjà, euh, ça changeait la donne. Par le, le biais du chant, on, on donne un petit peu de bonheur. Euh. Est en lien avec mon histoire propre parce qu'il y a des artistes et des collègues qui sont des superbes artistes mais qui n'ont absolument pas euh, comme moi par exemple euh, l'envie parce qu'il faut qu'il y ait un désir au départ c'est donc quelque chose qui m'appartient en propre qui est lié vraiment à mon, à mon histoire hein. et je suis pas le seul il y, y, y a pas mal d'artistes hein. c'est avec un grand bonheur que je fais que je partage ces heures là que que je donne ces heures, ou je ne je, je, je les donne pas, euh, ça fait partie de moi. C'est le partage, c'est le partage, c'est le lien, et c'est ça qui est intéressant. La musique finalement, euh, ce que je produis, évidemment c'est important, mais ce, ce n'est qu'un prétexte, ce n'est qu'un prétexte à cette rencontre, à cet échange qu'on qu qu peut avoir. Je fais ça parce que, parce que cette aventure me passionne, et parce que ce qu'on me fait c'est rudement bien. Quoi. Lorsque j'étais artiste sur la scène uniquement, il me manquait quelque chose. Évidemment, il y a un public, mais un public anonyme. Moi, en tant qu'infirmière, euh, tous les jours, je côtoyais euh, euh, mon, le petit groupe d'enfants que j'avais à soigner. Et euh, bon, ben, c'était pas toujours drôle. Euh, les enfants n'étaient pas toujours d'accord pour se faire soigner. départ ça a été un travail bénévole et puis au fur et à mesure de la reconnaissance on, tout le monde était d'accord pour dire qu'en tant qu'artiste professionnel il était important que ça, soit, que ça soit rémunéré donc là aussi il y a eu, un, il y a eu des différents, différents partenariats, on a eu un partenariat pendant une dizaine d'années avec un grand, grand laboratoire, par la suite il y a eu une association locale qui s'appelle Hôpital Sourire et qui est un partenaire solide et qui, euh, qui finance euh, tout ce qui est prestation euh, du travail au chevet. On a un classeur qui se trouve à l'accueil de l'hôpital où euh, par le biais des, euh, différentes co des collègues des différents services, les éducatrices qui sont elles plus auprès des enfants. Elles notent dans ce cahier euh, euh, les enfants qui sont susceptibles euh, euh, avec leur famille d'accepter de, de, un, un petit... Euh, un petit concert-atelier. On peut aussi chanter dans des salles de jeu parce que les, les éducatrices euh, proposent aux parents et aux enfants d'un service de se retrouver à telle heure euh, euh, dans la salle de jeu pour, euh, pour le coup, euh, organiser un atelier-concert où on se retrouve à plusieurs, euh, plusieurs euh, soignants-chanteurs et plusieurs enfants avec leur famille. Donc c'est un moment festif dans l'après-midi euh, entre les soins. On chante euh, tout de suite un chant parce que, euh, en, en fonction de l'atmosphère, on propose si l'enfant est un peu plus grand, euh, s'il veut qu'on lui chante une chanson en particulier, euh, et souvent ils ont plein d'idées. On utilise, euh, avec Grand Petit Bonheur et les soignants, un répertoire euh, très ouvert, c'est-à-dire que chacun peut emmener sa matière. C'est ce qui se fait d'ailleurs, des chansons d'enfance qu'ils qu ont retenues et qu'on qu a apprises, euh, des musiques du monde principalement. On prépare quelquefois à l'avance, mais quelquefois tout ce qu'on a préparé, rien de ce qu'on avait préparé n'a euh, <rire> pu se faire parce que ben, la rencontre fait que, on va choisir plutôt quelque chose plutôt qu'autre chose. Il y a également de l'improvisation, euh, notamment avec les tout-petits. La rencontre peut être extrêmement courte. Ça peut être 4-5 minutes, mais ça peut être très long. Ça peut être très long. Ça peut aller, quelquefois, des rencontres qui peuvent aller jusqu'à une demi-heure. Ça, ça diffère aussi de, <rire> du spectacle qui est minuté à l'avance. Ça peut être coupé, notamment encore avec des, des tout petits. Euh, euh, si, si on voit que un tout petit fait la grimace ou commence à pleurer, euh, ben c'est sans doute parce que soit l'œuvre ne lui plaît pas, euh, soit qu'un timbre de voix dans le groupe ne lui plaît pas. On est là pour, pour être vraiment dans, dans la relation, dans l'observation et évidemment, on module suivant cette observation. Derrière des actions comme celles que Bertrand, Marjolaine ont initiées en 1996, il y a beaucoup de travail administratif à faire derrière. On a aussi une grande partie, quelque chose qui n'a pas été du tout abordé euh, à Grand Terre et Petit Bonheur, c'est les spectacles. On, on, on crée des contes musicaux Écrit par des éducatrices de, du groupe, du groupe Soignant Chanteur, une semaine par an, on va produire nos spectacles auprès des écoles, des crèches. On l'a mené ce projet, mais ça n'a pas été facile. On a eu beaucoup d'embûches, un changement de direction et puis de nouveau il fallait voir les. L'époque était différente, il y avait peut-être moins de sous pour la culture donc il fallait solliciter, il fallait faire des lettres et des lettres qui remontent dans la nouvelle dans les hiérarchies de l'hôpital pour pouvoir avoir ses sous pour que Bertrand puisse rester. Parce que, bon, Bertrand avait du travail ailleurs mais pour venir là, il ne pouvait pas être bénévole pendant des années et des années. Quoi. Moi, je dirais que si quelqu'un veut entamer quelque chose dans ce domaine, d'abord, il faut qu'il rencontre d'autres. Il faut réfléchir sur ce qu'on fait. C'est très important. Donc, c'est très important que euh, nous, on ait une réflexion collective, en tant qu'association, sur ce qu'on fait, comment on modifie les choses, qu'est-ce qu'on déclenche. Euh, c'est primordial, cette régulation. C'est dans les années... Euh, 96-97, euh, le CHU de, de Toulouse euh, a eu euh, un plan de grande envergure euh, de formation euh, en direction des soignants, et en particulier de l'hôpital des enfants de, de Toulouse Purpan, euh, formation à l'outil musical et à l'outil vocal. Et dans ce cadre-là, euh, J'étais le partenaire d'Enfance et Musique, qui est une association euh, parisienne bien connue, euh, pour le, le partenaire local toulousain, en tant qu'artiste, en tant que chanteur lyrique. Donc j'y suis allée à cette formation parce que déjà euh, j'aimais bien chanter et que je chantais souvent même euh, déjà aux enfants euh, à l'hôpital. En cela c'était novateur parce que, comme toutes les expériences, on arrive avant les lois ou les conventions. Là, Je vous parle des années 96-97 et la convention entre le ministère de la Culture et le ministère de la, de la Santé a été signée deux années après, en 99, et puis dix, presque dix ans plus tard, elle a été confirmée en 2010. C'est un texte très important, euh, mais il faut bien voir qu'avant ces textes très importants, euh, il y a des expériences qui se sont faites ici et là comme la nôtre, mais il y en a eu plein d'autres aussi ailleurs, Deux par un directeur qui voulait introduire l'art, la culture dans les établissements hospitaliers. Ça venait d'un soignant qui connaissait un artiste. Ça s'est fait un peu d'une manière artisanale à l'époque. Et maintenant, les choses sont beaucoup plus construites. On a fait évoluer tous ensemble. C'est-à-dire que moi, j'en parle parce que je fais partie de cette formation de 96 et on... On a été les, les meneurs, c'est venu de notre petit groupe de dire, eh bien, on a eu cette formation, mais après cette formation, on a envie que ça continue. Par exemple, écrire un bouquin, ça c'est vraiment, euh, vraiment le l'outil. Euh qui nous a fait prendre distance par rapport à ce qu'on faisait et qui nous a fait réfléchir collectivement à ce qu'on faisait. Finalement, c'est dans les périodes de crise, qui sont très longues, la période de crise qu'on traverse à l'heure actuelle, où c'est important d'avoir euh, des actions telles que celles-là. La culture, c'est quand même la vie, la rencontre. Hein On en parle.